2, 3, voilà! Et 1, 2, et 1, 2, 3, et 1, 2. Eh bien, le projet est né dans le, dans le cadre des interventions milieux scolaires que réalise le Conservatoire. Donc, les musiciens intervenants viennent dans les écoles toute l'année. Alors, on a lancé un projet musique il y a 2 ans sur le thème du rythme. Donc cette année, c'est la deuxième année, c'était donc rythme et objet. Et donc là, chaque classe a choisi un objet. Là par exemple, avec les CM1 CM2, on est sur les ballons de basket. On s'est inspiré d'une œuvre de Stomp, des percussionnistes mondialement connus, pour, pour créer une pièce à partir d'un même objet. Au début, ça a été un peu surprenant parce qu'ils se demandaient ce qu'on pouvait faire comme bruit avec un ballon. Donc on leur avait montré une vidéo où on voit donc, le groupe Stomp faire de la musique dans une rue avec des ballons de basket. Et euh, après qu'on leur a dit qu'on bah, aimerait bien faire quelque chose comme ça avec vous, ils ont été très très emballés. Je les vois toute l'année, tous les 15 jours, j'ai une semaine sur deux dans l'école. Voilà, et on monte, on monte le projet, donc notre création tout au long de l'année. Et le travail entre chaque séance est retravaillé par leurs professeurs en classe pour que ça puisse, ça puisse avancer correctement. Alors l'objectif c'était que les élèves construisent eux-mêmes un rythme avec des objets. Donc du coup il fallait faire une recherche, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon. Donc au début de la séquence, il y avait vraiment eu un temps comme ça de, de réflexion autour du ballon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon. Et euh, au fur et à mesure, on a, on a commencé du coup, à ajouter des gestes, à se mettre du coup, en groupe par deux et euh, à créer du coup cette musique. On a fait de la musique avec des ballons où on faisait rebondir, on essayait de faire des sons avec des ballons. C'est quand le ballon il tombe, bah il fait du son, du coup c'est pour ça que ça fait la musique. Et un, deux, trois, top un, deux, trois, top bah, J'ai bien, ai bien aimé les rebonds. Bah j'aime bien manipuler la balle aussi des fois on fait un peu de basket et j'aime bien ce sport et du coup c'est un peu pareil. J'aime bien manipuler des ballons ça fait une chorégraphie rythmée de toute une classe de, des élèves d'une classe qui, qui font de la musique avec seulement des ballons et pas avec un instrument comme de la flûte ou, des, ou de la batterie. Le but en général, c'est d'amener les enfants à pratiquer la musique, à chanter, de les faire progresser, de les amener à s'écouter, à être à l'aise dans leur corps à travers le rythme. Et puis là, le projet, il est autour des musiques du monde. L'idée, c'était s'évader. Et donc, on est parti à travers le monde entier. Là, on est rendu en Chine. Avant, on a fait les îles, les Antilles. Euh, on a fait l'Afrique parce que la dame euh, qui est là, la d'Sem, euh, Jeanne-Christine, vient du Cameroun. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait le Québec et l'Espagne. Euh, ben on chante en ce moment. Et euh, on fait des gestes quand on, on fait la flûte, quand on chante. On a découvert euh, l'accordéon parce qu'on l'a vu au moment où on, on s'est présenté. Euh, alors là, ils ont découvert d'abord le mien, qui est l'accordéon, avec lequel je les accompagne. Ensuite, la flûte aussi que je pratique. Euh, après, divers instruments à percussion, parce qu'ils ont aussi manipulé. Là, on a pu voir le, le gong chinois, parce qu'on a, on a un parc au conservatoire qui permet d'apporter des instruments dans les écoles. Ils ont découvert le balafon, comme ça aussi. Euh, après, des, il y a aussi des instruments qu'on trouve dans les écoles, les claves, les tambourins, donc ils ont aussi manipulé ces instruments-là au fil des séances. Le chien pékinois comme musique, c'est ma préférée. Parce qu'en fait, euh, moi, j'aime bien les animaux. Alors, euh, j'aime bien quand on chante des musiques avec des animaux. Bonjour aujourd'hui, bonjour tous les jours. Cric, crac, la clé dans mon sac. Il y a différentes séquences, il y a différents temps. Dans, euh, dans une séance, euh, ce qu'a chanté Anna tout à l'heure, c'est un temps d'accueil, c'est-à-dire c'est le temps pour dire bonjour. Euh, ensuite, moi j'aime bien qu'il y ait une écoute qui rassemble tout le monde. Euh, ensuite, on fait une préparation, un échauffement corporel et vocal. On enchaîne sur des chansons. Ensuite, souvent, euh, il faut du mouvement parce que si on les laisse assis toute une séance, euh, là on ne les captive plus. <rire> et puis, euh, pour les petits, surtout un temps de manipulation. Beaucoup Alors en fait, on fonctionne avec des cycles de 14 séances. Donc toutes les interventions dans les, dans les écoles, enfin chaque classe bénéficie de 14 séances sur le projet qui a été, été validé. Ben, tout est plaisant, ils ont envie de, de, de tout faire. Euh, ils ont le, la banane, le sourire jusque-là. Ah ben, C'est un moment très, très agréable.